Aujourd'hui pour Halloween, on va tester les prothèses qui se transfèrent. C'est parti Alors je ne connaissais pas du tout ce principe, j'ai trouvé ça sur le site déguisement.com et si ça fonctionne, mais ça peut être une tuerie. Déjà la plaie fait relativement crédible, par la suite il faut bien sûr la travailler. Alors comment ça fonctionne déjà c'est un transfert prosthétique de blessure horrifique plaie ouverte de zombies. Ah bah mince, je suis un vampire. Déjà, ça colle pas. Allergie safe, latex free, apply with water. Déjà, ça pique à l'eau. Ça, c'est bien. Ah, mais en fait, c'est un tatouage qui dit. Alors. Oula. Donc. Le voilà Ah donc la, la chair est directement là Ouh c'est assez dégueulasse Ouh là là là, là. Ça m'a l'air complexe complexe Et puis disons que Les schémas sont un petit peu euh, Ceci cela Donc voici de près à quoi ils ressemble. C'est vraiment sympa comme effet Alors ensuite on va retirer Le film plastique qui est autour Et le retourner sur la surface collante. Comme ceci. On va venir vraiment appuyer au niveau de la plaie pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Donc hop Et on va découper autour la forme que l'on souhaite. Attention tout de même à ne pas découper la prothèse Ensuite il suffit d'enlever la partie plastique devant et de l'appliquer là où on veut qu'elle soit. Donc comme la peau doit ne pas avoir de make-up, je vais aller nettoyer cette partie-là. Et je vais la poster comme ceci je pense. Ouais ce sera bien ça, je reviens. Donc je suis allée nettoyer cette zone. Je vais enlever le plastique qui est là. Ah, donc pas la feuille mais vraiment le plastique. Et je vais venir la poser sur ma joue alors je prends quand même mon miroir pour ne pas faire de bêtises il faut vraiment lever ses cheveux hop et on va venir chercher une éponge avec de l'eau pour l'appuyer comme en fait un, un tatouage de malabar j'ai mon éponge je vais vraiment venir humidifier tout le tatouage on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas transféré. Je continue à humidifier. Enfin, avec moi, les tatouages, ça ne marche jamais. Donc euh, voilà. Alors sur les bords, ça n'a pas bien pris. Alors je vais continuer à humidifier ce serait dommage que ça ne fonctionne pas parce que c'est une très bonne idée j'ai vraiment bien humidifié les bords alors là les bords ne sont vraiment pas invisibles parce que tout simplement ça n'allait pas accrocher mes corps en verre par ici c'est quand même super sympa hop et je vais aller prendre un peu de faux sang pour remplir un peu ma plaie et faire quelque chose d'un peu plus purulent et dégueulasse Donc voici mon faux sang. Si tu veux créer ton propre en maison Je te mets dans le petit i une vidéo qui parle de ça Alors je vais prendre un petit peu sur un coton tige Et on va venir remplir les plaies Mais là c'est quand même pas mal hein. Donc bon ça se décolle par endroit parce qu'à la base je l'ai un petit peu mal appliqué Mais l'idée est franchement Super sympa. Je pense qu'il y a un coup de main à prendre mais déjà on vous donne d'une application j'ai réussi à faire quelque chose d'effrayant. Mais ouais je suis je suis agréablement surprise en fait. Je pensais que ce serait de la daube. Et non c'est vraiment super sympa comme effet. Et du coup ça fait vraiment une plaie super bien réalisée en même pas 5 minutes de transfert. Ça franchement je valide. Alors ce qui est vraiment dommage c'est qu'au niveau de l'endroit où ça se voit, donc au niveau de la bouche. Ça s'est mal collé, mais ça c'est peut-être parce qu'il me reste des traces de maquillage. Même si j'ai passé le lingette, ça n'enlève pas forcément tout. Donc vraiment à faire sur une peau complètement nettoyée si tu ne veux pas avoir de démarcation. Parce que là quand on regarde en bas, il y a évidemment une légère démarcation, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs genre... Euh... Euh, Croc de vampire ou ce genre de choses, ça va être super sympa. j'ai regardé regarder sur le Alors, la question c'est comment on l'enlève, évidemment. Vu que les attaches de Malabar, ça reste, allez, un, deux jours. Je ne tiens pas à regarder ça toute la journée. Écoute, ça va pas l'air compliqué. j'allais prendre un petit sopalin pour enlever le faux sang que j'ai mis et de l'huile pour aider au retrait. Alors, pour le retrait, on va enlever tout le faux sang que j'ai pu mettre. Enfin, là, il est déjà quand même un maximum sec donc on va utiliser un peu d'huile de jojoba j'adore cette huile je m'en sers vraiment pour tout pour les stretch quand j'en avais évidemment parce que je les ai perdues pour la vidéo qui en parle je te mets dans le petit tu mais aussi pour hydrater ma peau pour me faire des bains d'huile pour mes cheveux, Enfin c'est vraiment super sympa donc j'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais venir gratter au niveau des bords ah, dès que j'ai une ouverture je vais remettre un peu d'huile encore. Là je sens que ça se décolle. On va vraiment céder de l'huile. On ne va pas tirer sur notre peau de risque de faire des blessures ou des rougeurs. On va vraiment venir décoller tout doucement avec de l'huile. Oh. Ouais, ça part super bien en fait. Avec de l'huile évidemment. Sinon tu tires un peu sur ta peau et ça c'est vraiment pas bon. J'ai failli perdre une quenote Idem, si tu veux voir la vidéo pour faire tes propres dents de vampires, je te le mets dans le petit-i. Mais dis donc, on va y avoir des choses dans ce petit-i. Comme ça, on discute un petit peu pendant que je suis en train de m'arracher la peau. C'est plus sensible à ce niveau-là, dis donc. Hop. Non, franchement, avec de l'huile, ça part, mais super bien. Je vais avoir la pousse toute glace. Hop, Bien fermé pour ne pas en foutre partout sur le lit, c'est trop dommage Hop, Je vais venir passer de l'huile pour enlever tous les résidus Et voilà, facile à appliquer, facile à enlever Que demander de plus Dis-moi si toi aussi tu as essayé ces superbes prothèses à transfert. Dis-moi quel style tu as essayé. Dis-moi quel style tu as préféré. Et surtout, envoie toutes les cartes d'Halloween sur Perfection Parfaite Parfait et Fix, ou sur Facebook. Abonne-toi pour suivre toutes mes vidéos. Et je te dis à demain. Bye.